Nous pouvons, en combinant l'équation de Buckingham-Darcy vue précédemment avec l'équation de continuité que nous venons de voir, obtenir l'équation suivante. En se souvenant que la charge totale H est la somme de h et z pour un sol rigide non saturé, on obtient l'équation suivante qui se lie, la variation de la teneur en eau vaut la divergence des flux, les flux étant égal à kH multiplié par le gradient de potentiel. Cette équation est appelée équation de Richards, qu'il a découverte en 1931, ou équation de Richardson, de 1922. Elle dépeint le mouvement de l'eau dans un milieu non saturé en conditions non permanentes. Elle définit comment l'évolution des flux et leur distribution spatiale et temporelle vont changer la teneur en eau du sol au cours du temps. Même si ce n'est pas très visible de prime abord sur cette équation, elle dépend des fonctions caractéristiques du sol comme la courbe de rétention et la courbe de conductivité hydraulique que nous avons vues ensemble dans les précédents chapitres. Il existe de nombreuses formes d'écriture de ces équations qui font ressortir les fonctions du sol. On peut par exemple la simplifier. Le gradient de z vaut 1 dans la direction des z, vous le savez, et 0 dans les deux autres directions. On peut aussi transformer cette équation pour qu'elle soit homogène en termes de variables, pour ne pas avoir en même temps des θ et des H. Par exemple, en introduisant ce que nous appelons la capacité capillaire qui est la dérivée de la courbe de rétention, on obtient l'équation de Richardson ou de Richard exprimée seulement en termes de charge matricielle. On y voit apparaître explicitement la dérivée de la fonction de la courbe de rétention et la courbe de conductivité hydraulique. On peut aussi écrire cette équation en termes de teneur en eau seulement en introduisant une nouvelle fonction appelée fonction de diffusivité. Cette fonction de diffusivité est définie comme le rapport de la conductivité hydraulique et de la capacité que nous voulons voir. Dans ce cas, on a une équation homogène en θ, appelée aussi équation de Fokker-Planck. Quelle que soit sa forme mathématique, cette équation est assez difficile à résoudre. Cela est dû au fait que c'est une équation différentielle de second ordre – second ordre veut dire qu'il y a une différentielle d'une différentielle à résoudre – et en plus qu'elle est fortement non linéaire, car k et θ dépendent de h. Il n'y a en fait pas de solution explicite de cette équation, sauf sous des conditions limites simples ou pour des hypothèses particulières que nous verrons plus loin. Quand on veut simuler des conditions variables plus réalistes, comme ce qui se passe autour de nous, avec des changements de pluie, d'évaporation, la plupart du temps nous devrons le faire appel à des résolutions numériques. À votre avis, comment pourrait-on représenter la prise d'eau par les plantes dans cette équation de Richardson Nous n'en avons pas encore parlé. Pour ce faire, il faut revenir à notre équation de continuité et réfléchir à comment l'extraction racinaire pourrait affecter cette équation. La prise d'eau par les plantes peut se définir comme un volume d'eau extrait par volume de sol par unité de temps mètre cube par mètre cube par seconde par exemple, qu'on peut ajouter à notre équation de continuité. Ce terme s'écrit S, s d'habitude car il représente un puits, sink en anglais. La logique de l'équation est toujours présente. La variation de la teneur en eau d'un sol, exprimée par exemple en cm3 d'eau par centimètre cube de sol par jour, est soit due à la divergence des flux entrants et sortant, dessinée ici en bleu, soit à la prise d'eau en centimètre cubes d'eau par centimètre cube de sol par jour en vert. Si vous avez bien compris la dérivation que nous avons faite ensemble, vous comprendrez aisément que cela donne un terme S dans l'équation de Richardson. Encore un dernier point avant de terminer cette partie théorique. L'équation de Richardson ou le Richards a aussi des limites qu'il est bien important de garder en tête. Elle n'est valable que pour un écoulement de type diffusif, pour un écoulement laminaire, lorsqu'il n'y a pas de flux préférentiel, lorsque les évolutions sont relativement lentes et lorsque la phase gazeuse est continue et en équilibre instantané avec la phase liquide.